Ben, bienvenue à tous, merci de venir aujourd'hui assister à ce webinaire sur le design circulaire. Donc, C'est notre quatrième webinaire, comme le précisait Florence il y a quelques minutes. On en a fait sur une introduction, puis sur la raison d'être, sur la création de produits euh, et de services à impact positif. Et alors aujourd'hui, Florence, de quoi parlons-nous <rire> ben voilà, Aujourd'hui, ben vous l'avez vu, on, on va parler de, de l'écosystème, en l'occurrence de la prise en compte de ce, son écosystème pour euh, opérer une, une transformation euh, durable. Donc euh, c'est un sujet l'écosystème qui, euh, qui, qui a une grosse importance, vous l'avez dit tous, euh, quand on parle de, de, de design circulaire ou d'économie circulaire. Euh, on va commencer par euh, se présenter peut-être euh, mm -hmm. Bien, donc euh, voilà, moi je suis Stéphanie Lavino, je suis une entrepreneuse engagée. Je me suis donnée pour mission d'aider les entreprises à propulser leur démarche positive euh, parce que j'ai la conviction que les entreprises qui tireront leur épingle du jeu demain. Ce seront celles à, à impact positif et aussi parce que voilà moi j'ai des enfants et ce sont des sujets qui me, qui me tiennent à cœur, le fait qu'on trouve tous notre chemin face à ces grands enjeux auxquels nous faisons face. Euh, auparavant, j'étais directrice de la marque chez BPI France et puis directrice marketing, communication dans des petites startups comme play et des plus grandes startups comme BNP Paribas. Euh, voilà, et Florence, pour ta part Donc moi je suis Florence Faure, donc euh, moi aussi j'ai fait une première partie de, de carrière euh, dans, des, dans des grandes structures euh, J'ai travaillé sur des sujets euh, surtout de, de marketing et stratégie digitale Et puis à un moment, ben, voilà, j'ai eu envie, de, envie et besoin d'aligner ma vie professionnelle avec mes valeurs personnelles Donc je me suis lancée en 2015 dans l'économie euh, circulaire, j'ai créé la start-up, vous voyez les images là, euh, qui étaient un euh, mode de seconde main euh, et donc, euh, c'est une aventure qui a duré trois ans, et à la suite de ça, j'ai décidé de mettre un peu mon, mon expérience à profit pour accompagner des entreprises dans leur transformation, et donc notamment pour intégrer la notion d'impact environnemental dans, dans leurs projets. Et euh, bah, c'est pour ça que bah, voilà, je, je suis là aujourd'hui et que j'utilise les outils du, du design circulaire. Stéphanie et moi, nous sommes partie de la, la Designing Academy qui rassemble des, des formateurs et des consultants. Donc, qui accompagne les entreprises en utilisant le, bah, surtout les méthodes centrées utilisateurs, intelligence collective. Euh, donc on en travaille tous beaucoup avec le design thinking, mais après on a aussi un peu nos domaines d'intervention euh, spécifiques, et donc en l'occurrence Stéphanie et, et moi, on est vraiment sur ce, ce sujet de, de l'impact environnemental et, et donc du design euh, circulaire. Euh, alors en intro rapide, pour ceux qui n'ont pas euh, assisté au, au précédent webinaire. Hein. Bien entendu, je pense que vous avez compris, quand on parle du design circulaire, on est sur le sujet de l'économie circulaire. Donc pourquoi euh, parle-t-on d'économie de, de, circulaire euh, Vous le savez aussi sûrement, oh, pardon, j'ai un problème avec mes slides. Voilà. Pardon, on est en, en, en une situation de surexploitation des, des ressources naturelles. Hein. On utilise plus de ressources que ce que la terre est capable de générer en une année et puis ben, parallèlement on est aussi dans une situation où ben, le, la population ne fait que croître, on a actuellement plus de, de 7,5 milliards d'habitants et on sera ben, presque 10 en 2050 donc forcément ben, voilà, on a de moins en moins de ressources pour de plus en plus de monde et forcément ben, ben, ça va pas donc il faut vraiment repenser notre modèle et aller notamment vers une économie circulaire c'est à dire qu'il soit plus respectueuse de, de nos ressources et voilà Et donc c'est là qu'intervient le design circulaire euh, parce que donc voilà vous avez bien compris on, on les connaît hein, ces grands enjeux de l'économie circulaire mais voilà le design circulaire qu'est ce que c'est alors euh, d'abord le design circulaire il faut savoir que c'est une méthode qui est inspirée du design thinking donc euh, euh, pour Petite précision pour ceux qui ne connaissent peut-être pas forcément très bien, mais le design thinking, c'est une méthode d'innovation qui permet euh, de centrer l'utilisateur euh, par rapport au produit et à, à l'innovation qu'on veut créer, c'est-à-dire de se dire, bah, voilà, moi je vais créer quelque chose, il faut que ça soit utile, c'est la première chose. Euh, ensuite, il faut qu'il y, qu y ait derrière évidemment euh, un côté euh, business, c'est-à-dire que ce soit euh, viable, et une partie technologique euh, qui permettent que ce soit euh, faisable. Et finalement, euh, ce qu'on rajoute en design circulaire, c'est euh, l'aspect durabilité, l'environnement. Et quand on dit durabilité, euh, derrière, on y met deux choses. Euh, on y met euh, effectivement la durabilité, comme on l'entend en français, le côté écologique. Mais derrière le mot durabilité, il y a bien le mot durable. Euh, et pour pouvoir euh, durer, ben, euh, voilà, il, faut, il faut avoir quelque chose qui soit... Euh, euh, durable. Et donc euh, l'idée, c'est bien celle-là aussi, c'est qu'on est là pour faire du business positif et créer des solutions euh, qui vont euh, permettre de générer euh, du profit. Oui, parce euh... qu'en fait, c'est vraiment euh, pourquoi on intègre cette, euh, ce, ce, cette partie environnementale au départ. C'est bien parce que c'est au moment de la conception justement d'un produit qu'il faut intégrer l'impact le, sur l'environnement le, et, et surtout en fait prendre en compte. Le, le, les déchets, la consommation d'énergie qui vont être associés à la, à la fois à la production, à l'utilisation et euh, à la fin de vie. C'est vrai qu'on parle beaucoup de, de recyclage, mais euh, ben, faire un produit recyclable, ça ne suffit pas. Euh, le vrai objectif qu'on s'attache qu qu à, à atteindre, c'est de ne pas produire de déchets, en tout cas le moins, le moins possible. C'est vraiment ça qu'on vise quand on fait euh, du, du design circulaire. Donc, le design circulaire, ben, c'est en fait une méthodologie qui est au service de l'économie circulaire et donc qui est centré bah, utilisateur comme le design thinking qui prend en compte l'écosystème et qui vise à, à permettre aux organisations d'allier les objectifs de, de disparition en tout cas de diminution des déchets et d'impact minimum sur l'environnement tout en assurant la rentabilité on, on venait d'en parler et donc le le design circulaire, vous avez bien compris, c'est quelque chose qui, euh, du coup, est résolument euh, euh, positif, durable, euh, qui est, on est vraiment sur des notions d'engagement. Et Donc finalement, euh, voilà, maintenant qu'on voit un peu mieux ce que c'est d'un point de vue conceptuel, à quoi ça sert Alors les applications pour le design circulaire, elles sont multiples. D'abord, vous pouvez repenser vos produits et vos services avec un impact positif. Vous pouvez mieux prendre en compte votre écosystème et vous en servir pour avoir un impact positif sur euh, votre environnement. Incarner votre raison d'être, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui euh, travaillent sur la mission ou la raison d'être, euh, mais derrière, qu'est-ce que je mets exactement Qu'est-ce que ça veut dire pour mes clients Qu'est-ce que ça veut dire pour mes collaborateurs voilà ça Ce sont des sujets qu'on peut travailler avec le design circulaire. Et ça, ça permet de faire évoluer l'objectif et les projets de l'organisation, de générer de l'engagement, parce que quand vous avez une entreprise qui est alignée avec sa raison d'être, qui a des produits, des services avec un impact positif, bah forcément... Euh, vos clients, vos collaborateurs bah, ils sont plus engagés et vous créez une entreprise résiliente parce qu'il y a une préférence des clients par rapport à votre entreprise. Et donc, et donc notamment, la, ça s'utilise dans tous les domaines, les produits, les services, les organisations. Donc, si on prend les produits, bah, vous pouvez, comme je le disais, challenger, créer des nouveaux produits euh, avec euh, un impact positif. Euh, au niveau des services, vous pouvez travailler sur une approche Green IT sur du low impact, c'est-à-dire comment je transforme un produit en service. Et aussi, il y a tout ce qui est organisation aussi, qui va nous intéresser sur la partie écosystème, comment je sensibilise, comment j'engage mes collaborateurs, comment je mesure l'impact que j'ai. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose avec Florence, c'est de faire un focus sur comment prendre en compte son écosystème. Et donc, la première partie, ça va être pourquoi faut-il travailler avec son écosystème parce qu'effectivement, on peut se dire, euh, oui, bon, alors moi, je peux faire des choses tout seul, mais euh, voilà, qu qu'est-ce qu que je peux apporter de plus Donc aujourd'hui, on, on le sait, hein, on est dans cette économie linéaire, où on a tendance à produire, utiliser, jeter. On passe petit à petit dans l'économie du recyclage, où on, on, est, on est en train de, de, de, de se dire, bah tiens, finalement, bah, oui, bah, je recycle, bah, alors c'est bien. Euh, voilà, sauf que le recyclage, ce n'est pas une fin en soi, parce que quand on recycle, euh, que ce soit du papier ou du plastique, il faut savoir qu'on ne peut pas recycler à l'infini. Hein. Le, le plastique c'est trois fois, euh, le papier je crois c'est sept fois. Et en, en fait, vous utilisez beaucoup d'eau, vous utilisez du, de, euh, des, trans, des moyens de transport pour transporter vos déchets. Donc c'est vraiment pas quelque chose. C'est pas un objectif en soi. Euh, nous on veut faire, euh, on veut pas faire du jetable recyclable entre guillemets. On veut faire du réutilisable. Voilà. Euh, selon la petite phrase de Florence que <rire> j'ai empruntée, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment euh, l'idée. Donc, euh, ça s'inspire tout d'abord de comment, enfin, euh, il y a une idée de, de se repositionner dans un écosystème naturel. Dans l'écosystème naturel, euh, bah, il n'y a pas de déchets. Euh, et comme vous, comme vous pouvez voir sur ce petit schéma, euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a énormément de choses qui sont produites, mais il n'y a aucun déchet. Euh, et finalement, euh, c'est ce que, est quelque chose qu'on va retrouver dans l'approche design circulaire, euh, avec euh, que vous soyez dans des flux, on va dire, plus biologiques, donc, euh, où là, vous pouvez composter vos produits, ou dans des flux plus industriels, où là, vous pouvez maintenir, réutiliser, partager, recycler euh, vos différents objets. Euh, donc tout ça, évidemment, ça, ça vous permet de, de, de ne pas les jeter. Et donc c'est vraiment, on peut créer des nouveaux business models, de nouvelles approches autour de cela et donc euh, là on était un petit peu dans, dans l'introduction pour expliquer euh, tout ce concept de d'économie circulaire de design circulaire et, et de, de, de flux en fait et donc on, on comprend bien avec ces notions de flux que la dimension donc d'écosystème est, est, est primordiale et donc alors justement comment on fait pour euh, pour travailler ça donc on, nous on, on a défini en fait euh, une méthode en, en cinq étapes. Euh, la première, bah, c'est de, de bien identifier ces parties prenantes, euh, voilà, qui, avec qui je, qui je travaille, quelles sont les différentes entités avec lesquelles je vais avoir des interactions. Bien sûr, identifier les ressources, euh, créer les synergies, sensibiliser aux enjeux, il y a un, quand même un gros sujet d'acculturation, de hein, vous devez euh, le, le voir également, et puis euh, bien sûr euh, transformer son organisation et on verra. Bon, voilà, c'est un cercle, ce n'est pas anodin, c'est parce qu'on est un peu en en itération permanente. Donc, euh, la première partie consiste à, à identifier ces parties, ces parties prenantes. Donc, il euh, y a un, un exemple qui est plutôt, euh, enfin voilà, qui permet d'illustrer. On va, on va, on va parler pas mal d'exemples parce que c'est toujours intéressant de, de voir comment sont les, les entreprises. Euh, mais donc là, c'est celui de Recigo. Euh, en fait, c'est la poste qui a cherché à utiliser sa, sa présence de proximité avec ses, ses tournées euh, pour lancer un service de collecte de déchets qui sont triés à la source dans les bureaux. Donc, ils ont organisé ça. Et notamment, en fait, spécifiquement pour les TPE-PME pour lesquels les, les offres de prise en charge des déchets ne sont pas toujours euh, adaptées. Il y a un petit problème de, de, de Tetiana, Il faudrait couper votre micro, s'il vous plaît. <rire> Euh, donc, donc, la Poste a cherché donc, à mettre en place euh, ce, ce, ce service de collecte de déchets, et bien sûr, ils se sont dit, bon, ben, voilà, il nous faut quand même euh, il faut voir les traiter, ces, ces déchets. Et donc, en fait, euh, il fallait identifier un, un, une autre partie prenante qui s'occupe de, de, de prendre en compte les, les, les petits volumes, parce qu'on est sur des TPE, PME, qui s'engagent à les, à les prendre en charge. Et donc, en, en travaillant justement sur leur partie prenante, ils ont identifié que, euh, ben, il fallait faire un partenariat avec Suez, donc c'est ce qu'ils ont, ce qu ont monté donc avec euh, Suez qui, qui, est, euh, qui est venu se, se coller au service pour prendre en charge les déchets et qui recycle 100% de ce qui a été euh, collecté. Donc c'est du, du carton, des gobelets, des, des bouteilles, enfin tout ce qu'on peut trouver dans un, dans un bureau. Et donc pour faire ce travail... Pour faire ce travail, nous vous proposons de vous exposer aujourd'hui ce petit canevas avec lequel on travaille, Florence et moi, avec nos clients, qui finalement reprend l'écosystème, vous l'aurez bien vu, et ça nous permet de représenter les parties prenantes de l'écosystème. Alors on a un exemple juste après pour que vous puissiez toucher un peu du doigt ce que ça peut donner. Alors là, il s'agit de notre exemple phare qui nous suit fil rouge depuis tous les, tous les, les webinaires. Euh, donc, euh, il s'agit d'une chaîne de, de boulangerie, en fait, euh, qui s'appelle Chouksitan. Et, euh, en fait, euh, il faut se dire que, voilà, on, on a retravaillé là l'écosystème avec eux. On s'est dit, ben bah, voilà, aujourd'hui, euh, si on vous positionne au milieu de cet écosystème, où est-ce que euh, vous allez, voilà, qui sont les, aussi, les personnes avec qui vous avez de des là, interactions Aussi, euh, voilà, aussi, euh, aussi donc, il faudrait couper votre évoquer. micro. Et Bonjour. Bonjour. Euh, <rire> <et rire> <avec rire> Merci et donc euh, voilà l'idée c'est que vous puissiez voir là euh, qu'est-ce que ça peut donner concrètement l'idée de ça c'est euh, de faire effectivement un mapping des parties prenantes comme on peut le voir ailleurs mais euh, il y a cette idée d'écosystème, il y a aussi cette proximité géographique qu'on oublie parfois dans l'écosystème qui est pourtant très importante euh, et euh, ça, ça, ça permet d'élargir un peu le champ des possibles et euh, ce qui est intéressant juste après c'est euh, une fois qu'on a fait ça au niveau de l'écosystème d'aller tout de suite interviewer les parties prenantes c'est-à-dire qu'on est là pour se dire bon Ok, j'essaie de comprendre avec qui j'ai envie de travailler, qui sont les personnes avec qui je collabore au quotidien, avec qui je pourrais créer de nouvelles choses, et donc d'aller tout de suite interviewer les parties prenantes. Oui, parce qu'après, les... enfin, interviewer les parties prenantes une fois qu'elles ont été identifiées, bah, ça permet aussi d'identifier les... les ressources, ce qui est la, la deuxième étape de notre... de notre méthodologie. Et donc là, un, un exemple qui est aussi... Euh, un peu euh, sympathique, ou en tout cas différent, c'est, euh, bah, vous savez, certainement les constructeurs automobiles utilisent beaucoup de, de plastique hein, dans les véhicules, euh, et en, en décortiquant en fait, les différents éléments de sa chaîne de, de valeur, le constructeur euh, Seat s'est bah, ouvert à des nouvelles solutions, un petit peu alternatives, on va dire. Et euh, ils ont identifié comme ça une ressource qui s'appelle euh, l'orizite, hein, qui est en fait un, un qui peut être un substitut de produits plastique. C'est en fait c'est conçu euh, à partir de balles de riz. Donc les balles de riz, c'est euh, le, le en fait le, ce qui reste quand on a décortiqué le, le riz. Et donc mélangé à des produits thermoplastiques, en fait ça donne un matériau qui peut être complètement utilisé et qui est donc plus durable que le plastique traditionnel. Et puis en plus, comme il y a 700 plus de 700 millions de tonnes de riz qui sont récoltées chaque année dans le monde, et il y a donc 20% là qui, qui, qui restent, qui sont justement ces, ces fameux balles de riz, en fait ça crée aussi un débouché pour un produit, une ressource qui était auparavant jetée. Euh, un autre exemple, c'est celui de Fabrique, euh, qui a été créé par une étudiante en architecture qui s'est attaquée, elle, au problème de l'impact environnemental du, du, dans la construction, hein, qui est quand même assez important. Euh, donc, elle aussi, elle a identifié les parties prenantes, les ressources, et avec l'objectif de trouver une alternative aux matériaux polluants. Et donc, elle a fait un parallèle avec le textile, qui est aussi un secteur très, très polluant. Et euh, en fait, euh, et qui en plus avec des produits très peu recyclés. Et donc, elle a identifié que ben, on pouvait faire construire un, un matériau à partir de ce textile, euh, donc des, des briques comme ça, comme vous pouvez le voir, qui permettent de, de faire de la construction écologique. Et en plus, c'est un très bon isolant thermique et, et acoustique. Un, un dernier, un a, dernier exemple pour cette partie ressources, c'est celui de résurrection. Euh, donc là il y a deux, deux personnes qui ont monté ça, ce sont deux confondatrices, donc c'est une recette de, de, de crackers qui est euh, à base de résidus d'orge, donc euh, issus de la fabrication de la bière, donc ça, ça, les, les résidus s'appellent les drèches, euh, et auparavant tout ça c'était ben, dans le meilleur des cas c'était donné à l'alimentation animale mais c'était très souvent jeté, donc elles euh, ont fait beaucoup de, de tests et aujourd'hui euh, en fait elles euh, ben, proposent euh, avec des recettes de biscuits apéritifs, donc anti-gaspillage forcément, fabriquées à base de drèches et d'ingrédients bio, en plus avec un sourcing local. Donc là aussi, on est dans l'idée d'aller chercher un petit peu les ressources de façon locale, comme disait aussi Stéphanie. Voilà, donc une fois qu'on a interviewé ces parties prenantes, identifié les ressources, on va travailler sur la création de synergies. Donc on a un exemple intéressant de belles synergies. Donc là plutôt d'un point de vue local, on va dire euh, cette île, donc qui s'appelle l'île d'El Hierro, qui est euh, aux Canaries. Euh, il faut savoir que c'est la seule île qui est totalement autonome en énergie. Euh, ils sont assez loin de l'Afrique, donc ils ne peuvent pas être reliés euh, au, à, au réseau électrique et donc euh, ils étaient très dépendants du pétrole. Et ils ont mis en place finalement euh, un, nouveau, un, un nouveau système en utilisant ce qu'il y avait localement, à savoir le vent et l'eau. Euh, et donc, ils ont mis en place euh, des éoliennes qui leur ont permis finalement d'avoir une énergie euh, euh, relativement constante parce qu'il y a beaucoup de vent, mais relativement parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Donc, comment on fait pour avoir de, de l'énergie quand il n'y a pas de vent Donc, l'idée, c'est que comme ils ont beaucoup d'eau, ils, euh, ils se sont servis des cratères qu'ils avaient euh, dans l'île. Euh, ils en ont rempli une partie et ils ont créé... Euh, des, euh, des canalisations pour pouvoir euh, utiliser l'énergie hydraulique quand il n'y a pas de vent. Ils ont à peu près deux jours d'autonomie euh, et ils sont en train de pousser ça jusqu'à huit jours. Et donc finalement, euh, de façon euh, assez vertueuse, euh, donc ils ont utilisé ce vent et euh, ils ont utilisé euh, l'eau qu'ils avaient pour créer de l'électricité. Ils ont pu du coup dessaliniser leur eau sans utiliser les groupes électrogènes et du coup faire des économies pour pouvoir réinvestir dans l'économie locale et ils ont créé de nouvelles économies donc euh, ils ont replanté des euh, euh, des vignobles ils ont développé euh, euh, quelques fermes aussi euh, avec des chèvres voilà donc c'est un vrai un, un vrai petit écosystème local donc on aime bien cet exemple euh, qui, qui est un peu euh, global euh, à l'échelle d'une île entre guillemets euh, voilà et ce qui est important aussi c'est de bien choisir son partenaire parce que euh, bon, J'ai mis cet exemple déjà parce que ça fait plaisir hein, de voir la mer, de voir un beau bateau <rire> quand on est chez soi. Ça <rire> voilà, ça fait rêver. Euh, et aussi parce que euh, j'aime cet exemple de Banque Populaire. Donc, Banque Populaire, c'est un grand sponsor euh, des courses euh, de voile. Et euh, ils ont fait un pari euh, un peu étonnant euh, l'an dernier. En fait, ils ont parié sur Clarisse Kramer, qui est une toute petite jeune euh, qui a fait quelques courses. Et, euh, mais qui avait un bon, euh, on va dire, bah, une approche des réseaux sociaux et à une bonne aura euh, un, euh, au niveau des publics jeunes et féminins. Et ils ont choisi du coup cette Clarisse Crémer. Euh, ils l'ont associée avec Armel Lecléac, donc qui, pour le coup, est quelqu'un euh, qui a beaucoup d'expérience euh, d'un point de vue navigation, pour euh, euh, bah, lancer, se lancer sur la, la course du vent des globes. Euh, et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, on se rend compte, Banque Populaire, pour eux, l'enjeu, c'est bah, la visibilité. Et avec quelqu'un comme Clarisse Kemmer, c'est est un point un pari parce que, voilà, Banque Populaire, c'est un grand sponsor de ces courses et ils sont quand même, euh, ils ont envie d'être euh, vus. En fait, cette, cette, cette visibilité a été très forte, très, très forte, beaucoup plus que sur les autres parce que, euh, en fait, euh, c'est quelqu'un, euh, Clarisse Rainer qui a, euh, qui a euh, cette visibilité au niveau des réseaux sociaux. Et donc, ce partenariat est très intéressant, parce que finalement, ils ont investi beaucoup moins que les autres années pour un, un, une visibilité bien meilleure. Donc, si on part sur un concept plus circulaire, pour les... <rire> de, de, de partenariat, c'était la petite minute euh, aération, voile. <rire> euh, on a Facebook qui, euh, qui euh, travaille euh, au Danemark, dans la, la petite ville d'Odense. Et en fait, ils se sont dit, mais non, les data centers, on produit beaucoup de chaleur. Et c'est un peu dommage parce que quand même, il ne fait pas très chaud au Danemark, donc on pourrait bien se servir de cette chaleur pour faire quelque chose. Et donc, ils ont travaillé avec la ville pour mettre en place donc, une, une usine et permettre de réutiliser la chaleur dégagée par les data centers. Là, on voit bien l'approche locale qui est développée. Et enfin, un dernier exemple aussi sur la partie synergie. Donc la CAMIF, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la redoute la CAMIF de, du meuble. Et ils ont développé dans leur outil un, un, de la géolocalisation, ce qui permet à chaque client de voir en fait, où sont fabriqués leurs meubles. Donc ce qui développe une très grande adhésion des clients aussi, parce qu'ils peuvent choisir où que sont fabriqués les, les meubles. Et donc c'est assez vertueux. Donc étape suivante, une fois qu'on a ces parties prenantes, ces euh, ressources, qu'on sait comment on va créer des synergies, ben, il faut commencer à, en fait à, à aller embarquer ces parties prenantes justement euh, et tout son écosystème dans le changement, euh, en sensibilisant aux, aux enjeux de, aux enjeux durables. Euh, et donc ben, voilà, il y, y a tout un discours à avoir et, et euh, on voulait aussi attirer votre attention sur le fait que euh, ben, ce qu'on peut mettre en avant, quand même, euh, comme, euh, comme gain à faire ces, ces transformations, c'est aussi du business. Hein, euh, parce qu'il y a une, une, une étude de McKinsey qui montre que euh, l'économie circulaire euh, permettrait aux entreprises d'économiser euh, annuellement 240 milliards de dollars simplement en Europe, juste en réduisant la consommation des matières premières. Parce que quand on est dans cette recherche de, de, de gains, euh, de, de moins consommer de matières, en tout cas d'aller c'est de trouver comment je peux utiliser les ressources de l'un pour être enfin les déchets de l'un pour être les ressources de l'autre forcément on consomme moins de moins d'entrepreneurs et forcément on fait des, des économies donc ça c'est un argument qu'on peut vraiment mettre en avant et évidemment au-delà des bénéfices financiers il y a aussi beaucoup de bénéfices au global sur l'économie circulaire donc ça peut être la réduction des déchets la diminution de en ressources qui va impliquer forcément une réduction des impacts environnementaux euh, ça va optimiser la performance des entreprises parce que bah, les, les ressources euh, vont être moins chères, donc bah, on aura une meilleure performance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on touche euh, aussi d'autres pans, qui est qu'on va pouvoir créer de l'emploi, renforcer du lien social. On a vraiment une approche holistique en fait, euh, de, de, de l'économie, Ça, c'est très intéressant. Et si on se place par exemple au niveau de la cité, euh, il y a beaucoup de, de choses qu'on peut valoriser, comme euh, bah, engager les parties prenantes de la ville dans une démarche participative, euh, faire prendre conscience aux citoyens de leur impact, euh, agir sur l'écosystème local, communiquer sur des actions concrètes euh, sélectionnées par les citoyens. C'est vraiment très vertueux. Et si on se place après sur l'entreprise Oui, à l'intérieur de l'entreprise, parce que c'est un sujet je pense, qui vous intéresse particulièrement. Donc Il y a de plus en plus d'entreprises hein, qui se dotent de, de responsables ou directeurs RSE qui ont cette dimension dans leur scope. Et on voit aussi de plus en plus des, des chefs de projet développement durable, comme là, chez, chez Bonobo, qui se consacrent complètement à la conception d'innovation durable et qui sont des, des, des vraies locomotives du changement en interne, puisque là, on parle bien aussi d'acculturation de, de, et d'aller embarquer. Euh, ah, est... Euh... Là, est de ah. Et puisqu'on parle de, donc, de, de design circulaire, on a ce, cet exemple, quand même, euh, qui est encore précurseur. C'est un groupe de café suédois euh, qui euh, s'est lancé dans une initiative de, de communauté du café circulaire. Euh, dans le but d'éliminer tous les déchets liés au café, et alors eux, ils ont carrément nommé un chief innovation and circular transformation euh, dans l'équipe de, de, de direction. Euh, et donc en fait, c'est voilà, c'est pour dire que c'est bon, ça vient souvent d'une de, des pays du Nord. Hein, euh, c'est assez précurseur, mais en tout cas, euh, on va on va avoir des postes comme ça qui vont se, se qui vont apparaître et qui vont euh, justement servir à vraiment euh, aller euh, diffuser la bonne parole. On va dire. Alors, transformer son organisation, euh, c'est le, le, la, la, la, la dernière étape, mais on, est sur, on disait tout à l'heure, c'est vraiment en itératif. Donc, euh, une fois qu'on a effectivement fait toutes ces, ces étapes, bah, forcément, il faut aller travailler, il y a des impacts importants sur l'organisation. Donc là, ce qu'on voulait illustrer, c'est le fait qu'en fait, euh, bah, on, on touche à tout, on touche à toutes les dimensions de, de l'entreprise. Qu'on a mis les fournisseurs un peu au milieu parce que c'est ce, ce, vraiment ça, hein, les, les, il va falloir repenser un peu tous ces fournisseurs et, et ces, ces partenaires. En tout cas, tout est touché, euh, que ce soit au niveau des RH sur le recrutement à la formation, euh, que sur bien sûr la logistique, la distribution, la communication. Donc, euh, c'est carrément l'ensemble de, de, de l'entreprise qui, qui, qui doit se transformer. Et notamment, si on fait un petit zoom sur la partie informatique, parce que souvent, on a remarqué dans les webinaires, on a pas mal de questions à ce sujet-là. Euh, il y a euh, un petit schéma qu'on aime bien qui a été fait par euh, le Shift Project euh, pour déployer une politique numérique durable. Alors, en fait, ils ont comparé ça à un sportif. Ils se sont dit, bon, il ben, faut le motiver. Euh, il faut d'abord avoir une, une stratégie euh, claire. Euh, il faut qu'il ait une salle de sport, donc euh, fabriquer un système d'information durable. Il faut qu'il y, qu y ait un style de vie. Donc euh, ça veut dire quoi C'est-à-dire développer la culture du numérique durable. cest ce n'est que pas quelque chose qui peut se, euh, se décider. Il faut vraiment l'infuser et puis euh, ben, baigner l'entreprise là-dedans. Euh, évidemment, il faut avoir euh, le coach. Donc euh, bon, ben là, on va être plutôt sur du sponsoring. Et ce que j'aime bien, c'est la pesée. Euh, la pesée, c'est mesurer l'impact environnemental du système d'information. C'est important parce que c'est ce qui permet de communiquer, de mesurer. Donc euh, souvent, on l'oublie un peu, c'est un peu le parent pauvre. Pourtant, c'est clé euh, et c'est ce qui fait que du coup, on évite le greenwashing notamment, et évidemment, après le bon entourage, s'entourer ah. des bonnes personnes. Et hum, si on prend un exemple concret euh, d'entreprise, donc on a, on a Pernod Ricard, euh, grande entreprise qui, pour le coup, euh, elle a vraiment, euh, je ne vais pas tout, tout vous détailler, mais euh, ils ont vraiment euh, pris toute le, le, euh, la partie, justement, euh, application à l'organisation au sens large euh, en travaillant sur euh, leur approvisionnement avec euh, notamment euh, la, le fait de, euh, de travailler sur les produits euh, qui sélectionnent euh, les, les entreprises avec lesquelles ils travaillent, euh, les agriculteurs avec lesquels ils travaillent et pour pouvoir euh, travailler sur la biodiversité. Euh, ils, ont, ils travaillent sur l'économie circulaire au sens euh, classique du terme, sur les emballages recyclables, sur euh, des, euh, des... Aussi, ils avaient beaucoup de goodies en plastique, donc là, euh, ben, ils ne vont plus en avoir du tout. Euh, donc, sur, on va dire, sur, ça c'est le plus... Ce qu'on entend rapidement quand on pense à circulaire, on pense à ça. Euh, mais y a, ils ont travaillé aussi, là vous voyez une très belle photo de leur nouveau siège qui est... Euh, vers saint Lazare et qui a été travaillé avec euh, normes euh, hautes qualités environnementales. Euh, donc voilà, ils ont, ils ont, voilà, pour vous montrer, ils ont toute cette démarche en fait qui est vraiment euh, globale au niveau de leur entreprise. Et si on prend un exemple plus terre-à-terre euh, terre entre guillemets, on, on a des exemples de, de petites boutiques autour de nous. Euh, comme on voit là, euh, mais si on se pose la question, euh, en fait, globalement, ça veut dire quoi pour un restaurant euh, proposer ce qui est écrit là Donc, euh, faites des économies et sauvez la planète des emballages euh, en proposant un moins 5% en caisse, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut former les gens, les, vos vendeurs, il faut appliquer le 5%, euh, comment ça se gère Ensuite, je fais de l'allocation de boîtes, comment je les nettoie Donc voilà, il y a toujours quand même derrière un processus. Euh, qu'il euh, qui, qui faut quand même embrasser, et, mais qui vaut le coup. Voilà, donc on, on, a, on a fait le tour de la, de la boucle, euh, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est itératif, donc on va dire que la boucle continue, hein, on a transformé son organisation, mais on va avoir de, de nouveaux euh, sujets qui vont apparaître, de nouveaux aller chercher les participants, etc., etc. Et Stéphanie disait tout à l'heure, euh, on, on voulait quand même soulever ce point de la mesure qui est un sujet euh, euh, assez, euh, assez important euh, puisqu'on est dans cette, euh, cette amélioration continue, donc forcément bah, pour pouvoir s'améliorer euh, en permanence il faut pouvoir euh, mesurer donc euh, le, le, un peu d'illustration euh, là-dessus, c'est euh, vous avez entendu parler de la, la loi euh, anti-gaspillage donc là on est vraiment dans la, la, la réglementation euh, et donc l'indice de réparabilité en particulier qui s'applique depuis le début d'année aux appareils électriques et électroniques et qui prend en compte donc cinq critères pour évaluer la, la capacité d'un produit à être réparé et donc à faire en sorte qu'il dure bah, le plus longtemps possible. Donc, c'est une obligation qui va forcément pousser les entreprises à mieux mesurer le, leur impact. Un autre, là, une autre dimension de la loi sur l'économie circulaire, là, ça va arriver sur la fin d'année euh, et ça prévoit donc d'avoir un éco-score. Donc, là, on est en train, on parle de l'impact environnemental des produits alimentaires. Donc ça aussi, ça va arriver, arriver d'ici la fin de l'année. Donc là, on est vraiment je dis, dans le réglementaire, mais il y a aussi des initiatives d'entreprises, on va dire, privées, comme Decathlon, qui est aussi souvent précurseur, qui a créé cet affichage environnemental, on l'a peut-être déjà vu, qui permet de comparer l'impact environnemental de différents produits dans une même famille. Donc ça se traduit par une note qui va de A à E, je crois. Euh, et avec un, un calcul qui prend en compte ben, l'ensemble du cycle de vie de, du produit, le choix des matières premières, euh, la façon dont ça a été fabriqué, le transport, la gestion de la fin de vie, hein, qui est quand même un gros sujet. Et donc, c'est certainement une, une initiative qui va faire des, des, des émules, et ça, c'est une bonne chose. Voilà, et en, en termes de, aussi de gouvernance, euh, on a des entreprises comme BNP Paribas qui euh, ont inclus des indicateurs pour piloter les actions RSE, et ça fait même partie de la rémunération variable. Euh, donc là, il de, 20 pour, ça pèse pour 20% des conditions d'attribution, donc c'est quand, quand même important. Euh, et ensuite, on a cet exemple aussi d'Ecopal, euh, qui est intéressant. Euh, qui, en fait, c'est une association qui a été créée par 17 entreprises euh, à Dunkerque, pour permettre d'optimiser justement euh, l'approche circulaire en identifiant les ressources hein, euh, et en analysant les ressources des entreprises euh, du coin et en créant des synergies entre elles. Alors c'est intéressant parce qu'ils travaillent à la fois sur tout ce qui est euh, transport, enfin mutualisation, on va dire, euh, des, euh, euh, des moyens de collecte, et puis aussi euh, sur du coup bah, le, la réutilisation des déchets pour que les déchets finalement des uns deviennent les ressources des autres. Effectivement, donc ça c'est une initiative lo locale, on va dire, et euh, voilà qui, qui peut peut-être s'inspirer euh, d'un vrai cas d'école en matière d'écosystème circulaire. C'est la ville de Kalunborg, je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de cet exemple. C'est une petite ville qui euh, fait environ 20 000 habitants et qui est au bord de la mer du Nord au Danemark, et qui fait donc de l'écologie industrielle. Et, et euh, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'ils euh, ont mis en relation donc, des entreprises. Euh, par leurs flux respectifs, pour permettre à chacune d'elles bah, de, de rejeter ses déchets et, et aux autres d'en bénéficier. Donc on est vraiment dans le circulaire, c'est vraiment un système circulaire. Et donc, euh, par exemple, on a la centrale électrique qui, qui fait bénéficier de, de sa vapeur à la raffinerie de pétrole. La raffinerie de pétrole, elle, elle offre ses eaux usées à la centrale pour faire le refroidissement. Euh, les eaux tièdes de la centrale servent ensuite à, à la ferme Piscicole. Enfin, bon, vraiment, c'est totalement vertueux. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est marrant, on va dire, c'est que ça s'est d'abord fait spontanément dans les années 60. C'est-à-dire en fait, ce sont des accords qui se sont faits entre entreprises euh, avant que ce soit en fait, un, vrai, un vrai objectif. C'était juste du bon sens, on va dire. Et puis, euh, puis d'un coup, là, ils ont réalisé que, que ce qu'ils avaient fait, c'était quand même dingue. Et donc, la, la municipalité s'est mise à, à soutenir vraiment cette synergie de façon très incitative pour élargir les, les collaborations. Et maintenant, bah, ce sont toutes les entreprises de la ville qui sont partie prenante de cette organisation c'est un cas que vous avez peut-être vu ou vous verrez, c'est vraiment un, un cas extrêmement emblématique de ce qu'on peut faire. Et du coup, c'est super inspirant et ça montre qu'on on peut le faire. Quoi. Ça, ça donne envie. Donc, c'était pour ça qu'on voulait conclure par, cette, par cet exemple. Par ce bel exemple. Et pour euh, vous donner encore plus envie de faire euh, de nouvelles choses. Euh, donc euh, Comme on disait euh, en introduction, aujourd'hui, on, on était sur euh, la valeur, à créer de la valeur avec son écosystème avec Florence, on travaille aussi sur tout ce qui est raison d'être euh, et la création de nouveaux produits, euh, services à impact positif. Et donc, on a à chaque fois du coup, des, des sprints qui sont adaptés, qui permettent de déployer euh, chaque, chaque étape avec euh, différents partenaires. Et donc, voilà, donc on, a, on a des webinaires. Là, c'est le, le quatrième d'une série. où Les autres sont, sont disponibles. On fait des formations en design circulaire et puis forcément, bien sûr, on fait un accompagnement un peu aussi sur mesure pour les entreprises en fonction des enjeux, des objectifs particuliers à ah, atteindre. Et, et voilà, voilà donc c'est à vous de jouer maintenant. <rire>